Mercredi mars entre dans les poissons votre septième maison et je vous invite à consulter les prévisions du mois de mai pour savoir ce que cela signifie. Mais aussi j'attire votre attention que durant toute cette semaine vous pourriez avoir tendance à sauter directement aux conclusions et vous pourriez ne pas avoir la patience pour aller dans les profondeurs des choses pour investiguer davantage. Et vous pourriez avoir tendance aussi à ne pas donner euh, le temps suffisant aux, aux autres pour s'exprimer ou euh, expliquer leurs points de vue ou leurs opinions. Donc, soyez attentif à ça, s'il vous plaît. Donnez aux autres le temps pour s'exprimer. Essayez de ne pas sauter directement aux conclusions. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi AM pour le Québec, lundi et mardi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront Capricorne, vous chers Vierges et les taureaux. Quelles belles énergies vous entourent, chers taureaux. Donc attendez-vous. À des surprises plaisantes et à des cadeaux peut-être ou à, à, à des cadeaux peut-être ou des invitations à des soirées ou des invitations peut-être euh, dans un restaurant bien que maintenant c'est un peu euh, strict les choses mais euh, des invitations qui pourraient aussi être chez quelqu'un donc ça va être une période qui pourrait être contradictoire. Donc, vous pourriez avoir un plaisir ou une joie inexplicable. Surtout, vous pourriez aussi avoir ce sentiment d'optimisme que vous ne pouvez pas expliquer. Mais, c'est une période où vous pourriez chercher le plaisir. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, cette période est extraordinaire qui vous offre toutes les possibilités et les opportunités pour vous démarquer. Donc, vous pourriez amorcer quelque chose, un œuvre d'art, une, une, une pièce de musique, commencer à écrire un livre. Durant cette période aussi, votre pouvoir de séduction sera irrésistible et c'est une période à ne pas manquer. Donc, c'est une période pour socialiser, Bien que nous avons des restrictions, vous pourriez socialiser peut-être à travers Facebook, à travers Skype, au téléphone. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi et jeudi pour l'Europe. La Lune sera dans le Verseau, votre sixième maison.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 vos tâches d'une manière diligente et prenez soin de votre santé, donnez à votre corps ce qu'il a, euh, dont, dont ce qu'il a besoin. Vendredi et samedi, la Lune sera dans les poissons, votre septième maison. Les plus chanceux seront poissons, scorpions, Cancer. les moins chanceux, les béliers. Et vous, vous êtes ici, chers Vierge.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 de ne pas vous impliquer dans des conflits qui ne vous concernent même pas. Mais comme je vous ai dit, vous aurez toujours ce charme, euh, un charme qui pourrait vous sauver dans certaines situations. Dimanche, lundi et mardi de la semaine après, euh, la lune sera dans le bélier, votre huitième maison. Les plus chanceux seront bélier, sagittaire, lion. Les moins chanceux les taureaux. Et vous, vous êtes ici, chère vierge, une fin de semaine et un début de la semaine après qui serait beaucoup moins stressant que les derniers jours. Profitez-en pour finir ce qui traîne de vos tâches domestiques ou de vos tâches aussi au boulot. Profitez-en aussi pour avoir du plaisir avec vos bien-aimés et vos, vos amis, mais aussi avec vos collègues. Surtout que les énergies de ces euh, de ces journées sont très propices pour les réunions sociales aussi. Ces réunions, je vous rappelle, pourraient être à distance. Rassurez-vous aussi, les prochaines journées seront encore plus plus plaisantes.